Donc aujourd'hui, nouveau gameplay sur Pokémon Pinball. J'ai oublié ma manette, si je la prends pas, ça va pas le faire. Hein. Ça fait plus de... Ouais, je sais pas. Une dizaine d'années que je l'attends. J'ai jamais pu l'acheter. Donc, ça c'est le fil qui passe. C'est bon, je suis prêt. Alors. Donc, euh, je découvre le jeu. Parce que je l'ai jamais, jamais fait. J'ai fait l'autre pinball. Le tout premier qui est sorti. Alors, Ruby. Zafiro. Bon bah on va faire les deux hein, je vais tester les deux. On va faire celui-là pour commencer. Normal. Si je repère les boutons. Oula Ça commence mal. Okay, donc euh, en fait pour contrôler, contrôler celui de gauche j'aille mettre mon joystick vers la gauche c'est pour ça que j'ai loupé tout à l'heure ça fait longtemps que j'ai pas fait de pinball hein. oh non que tu lui aurais dû se mettre là il n'est pas arrivé à temps. <rire> du coup j'ai acheté le jeu à 20€ sur Vinted. Peut-être 21, un truc comme ça, avec les tractors, tout ça, je l'avais fait baisser le jeu. Donc j'ai pas réussi à trouver un prix plus beau. Sinon il euh, y en avait à 30 40 40€. Alors, c'est quoi ce bordel là, là ça. Je sais pas quoi ça me sert ouais. Oh, c'est pas terrible. Là, c'est mieux euh, J'ai pas eu de point Je vais aller au milieu Ah ouais, des points. Un truc bien s'il vous plaît. Ouais, ça je sais pas ça, ça va quoi putain <rire> c'est quoi le bidule Il me fais attaquer. Oh, il y a du petit qui m'attaque. Oh Pikachu Yes Ah yes Il à temps. Ouais en fait ce pinball là il ressemble beaucoup à celui qui était déjà sur Game Boy. Ah frites. J'ai pas fait long feu. J'avais passé des heures et des heures sur le premier pinball. Bon, je jouais sur la Game Boy, hein. Game Boy Color à l'époque. Ou Advance, je sais plus. Non, c'était Color. Je pense pas qu'il allait sur la Game Boy Advance. Hein. Ah puis je sais plus, c'est tellement vieux. Alors, je vais quoi Ah. Qu'est-ce qu'il va me faire Il m'a de dessiné euh, un paysage. Les barrières font moche, par contre. <rire> ça cache le larbre. Ouais, C'est quoi, ça Des points Oui, il faut déjà y mettre... Ah oui, ça y est, j'ai pigé là. faut déjà au milieu. Non, mais pas, pas au milieu, dans le trou, en douille. <rire> oh, là, là. Il faut déjà dans la Pokéball, là, en gros. Comme tout à l'heure. dans le petit rond. Non ça marche pas. Non c'est pas ça là. Bon, moi je sais pas. Ah si ça y est. En fait je passe plusieurs fois. Désolé les, les petits feuilles. Ah bah là je peux rien faire. Ah faut que je complète Pikachu. Oui il y avait ça aussi dans l'autre tube. Dans mes souvenirs. Ah yes Allez encore Il y en a ici Faut toucher Pikachu maintenant J'ai touché Iris en moi Ah mais il y en a un œuf à prendre aussi Bon bah ben, j'ai eu Pikachu Je l'ai capturé. Allez rentre Yes j'ai capturé la mascotte Pokémon. Bref, ouais, je touche euh, l'œuf d'Hérisson maintenant. Je sais pas ce qui se passe après, mais on va bien y accéder. Pop. Ah presque Ah et puis il y a un loupiou aussi, euh, y a dégoumer, aussi. Ouais, Il y en avait plusieurs tout à l'heure Faudrait que j'arrive à le dégommer celui-là aussi Ouais des sous. <rire> J'ai cru que ça allait dans le trou C'était pas loin Il hein. y a un truc au milieu un bonus Ouais allez vas-y vas-y Un truc bien s'il vous plaît please quoi ça C'est une vie de plus Ah non, c'est un pokémon. encore un pokémon à capturer. C'est Scarino, ça. Ah, quoi que. Ça m'a l'air d'être Scarino, mais j'ai un doute quand même. Ouais, si ça. Ça peut être que lui. C'est sûr que c'est Scarino. J'ai touché Rissens, il faut que je le retouche encore. Ah les loups ils sont revenus là. Bah oui j'ai besoin d'eux pour... Euh, ...capturer ce carino Allez vas-y y'a l'oeuf là Ah je suis passé à côté NON T'es arrivé trop tard Pikachu là Flûte Un petit effort. Non, pas un Oh là là là là, je veux Scarino! Je, bah, je crois que c'est mort là. On n'a pas réussi à avoir Scarino. Ah. Je suis déçu. Il faut que je capture 3 Pokémon, d'accord. Ah Qu'est-ce qui va se passer là Ah bah voilà, c'est ce que je voulais tout à l'heure. Mais du coup, je sais pas ce que ça fait, ça. Voilà, tous les coups, faut que je tire dessus. Je sais pas comment il s'appelle Stalgamon. C'est lui je crois. C'est écrit en anglais donc du coup je sais pas si c'est un install gamin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour savoir. Ah bah alors j'arrête pas de me faire bouffer là. Juste les gars je me pose parce que je peux pas faire des vidéos trop longues sur mon téléphone sinon. Euh, après j'ai des problèmes au montage Et voilà c'est parti Comme ça après je vais pouvoir euh, recoller Qu'est-ce que c'est que ça là Oh Il y a un Je crois que c'est un dodo ça non Ouais on voit qu'une tête Pas sûr que ce soit d'audio. Merci, les femmes. Non, pas voilà. <rire> oui. Si c'est d'audio, il y a une tête là. Notre tête, c'est celle qui est encore noire. Allez, faut au moins que je capture les trois Pokémon. Celui-là. Et le petit dernier après. Non allez Oh piqué On fasse une belle partie quand même Il m'a envoyé droit dans le trou. Bah du coup d'audio c'est mort. J'ai capturé deux Pokémon. Bon, c'est déjà pas mal pour un débutant. Première fois que je joue à ce jeu là. Alors. c'est même pas en anglais, c'est en espagnol. dato la Pokédex. C'est-à-dire qu'il faut remplir le Pokédex. Euh... Papa, maman Ah <rire> il y a papy aussi bon, je me start Moi je suis un peu euh, en espagnol moi. En anglais ça va En espagnol. Faudrait que je vois dans les options Si je peux mettre en français euh, du coup, euh, je vais faire ça, mais je sais pas ce que ça fait, ça. Euh, comment je vais faire Je dans le menu. J'aime bien l'espagnol, mais j'ai trop de lacunes. <rire> J'en ai pas fait beaucoup. Please change game, back, now. Je vais voir dans les options si je peux changer. Ça, je passe. On l'a déjà vu. il hum, n'y a pas d'option. Bon, après, c'est un petit peu normal. Vu que je, le jeu, je l'ai acheté... Euh, en Espagne donc euh, sur vite voilà. je pensais pouvoir dans le menu changer les langues mais malheureusement il n'y a pas bon c'est pas très grave ça va faire réviser ah, peut tête ici optionnes et oui on était passé par là en plus euh... alors je sais pas où aller pour les langues je suis pas sûr qu'on puisse ça c'est quoi ça Non, ça c'est pour les boutons, ça. Non, je crois que je peux pas. Vibration. Ah bah oui, je vais mettre les vibrations, il n'y avait pas les vibrations. Hein. C'est quand même mieux avec les vibrations. <rire> bon, voilà, le reste... Euh... Bon, le jeu est en espagnol. c'est quoi ça ah bah voilà c'est ça idioma ça veut dire langue apparemment ouais je vais mettre en français ce sera mieux bim comment c'est bon on va faire euh... on va faire le bleu maintenant safia voilà ruby fille Ah, donc, euh, le jeu il est pas très différent de l'autre. Bah, il est aussi bien. Ça, c'est pas cool. Ça, dès le début, j'ai perdu du jeu. Ah, lui, il est un peu différent de, de l'autre parce que. En fait, euh, à moins que ce soit que quand j'ai machiné dans les options de tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, quand j'appuie sur celui de droite, et ben celui de gauche, il se lève aussi. Enfin, c'est mieux. Oh, ça m'empêche pas de la rater. capturé je, je vois pas qu'est ce que ça pourrait être ça ah si ça me dit quelque chose oh là là là là là c'est un pokémon de petit seul il me semble une moitié ninja même mais plus son nom, hein. Ah non Je crois qu'on va pas aussi à capturer trois Pokémon. C'est mal parti. <rire> ah oui, vive les points. Allez <rire> ah j'ai peur Allez faut que je tire dessus gagner yes <rire> ah, tu ressors pas hein Méditica voilà j'avais raison c'est ça mais j'avais plus le nom en tête C'était moins une. Non mais la balle, elle, elle va toujours au milieu là. Elle <rire> le trou. Non <rire> Ah. c'est pas cool hein. Non, Pikachu. Merde, Pikachu là. J'ai pas réussi à le mettre là-bas. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure en fait. Non, je voulais pas aller sur le menu. Oh ah là là. J'ai appuyé n'importe quoi. J'ai appuyé un peu n'importe où parce que je voulais mettre Pikachu à gauche mais j'ai pas réussi. Je l'avais fait l'heure. je sais pas comment j'ai fait. Mais... Putain, j'ai perdu ma boule là. perdu bêtement ah Hey, je vois pourquoi il là. Oh. Non <rire> ah. Hum, Qu'est-ce que je vais prendre Ça, je sais pas si c'est bien. Défi bonus. Oh, c'est ce qu'il a de plus cher Bon je prends ça j'ai passé <rire> Et j'ai 20 pièces hmm. attends, je vais prendre des moins chers Ah oui c'est pour sauver les billes J'aurais peut-être euh, dû prendre 60 Peut-être que je pouvais pas bien. Comme ça moi ça fera pas 30 De toute façon <rire> Faut pas arriver j'avais eu ça tout à l'heure déjà, dans Ruby. Droit dans le trou, <rire> oh game over. Ah, je suis pas content. <rire> bon, allez, je refais, je vais refaire le rubis là. Ce qu'on l'a fait en espagnol tout à l'heure, on va le faire en français maintenant. quest dès -ce que c'est complet? Ah bon? Je vais faire un petit tour dessus. Effectivement, il est complet. Hein. C'est peut-être les gens qui ont joué avant moi <rire> qui l'ont complété. Alors je vais mettre euh, Ruby. Non mais Pikachu, t'as pas t'as rien foutu, il est tombé sur ta tête pourtant. Oh là là, je suis pas content. Ah hein. oh bah non, il s'est pas levé à temps le bidule. <rire> Allez, mettez-moi un Pokémon à capturer là, bise. Allez, je me fais attaquer encore. Ah bah voilà. Oh non, est eh, ce serait pas Cradopo, ça? Vérifier. Alors, pour ça il faudra de... aller vers les loupio s'il vous plaît ah oh non c'est tant cruel Allez, on l'a. Faut que j'envoie. Je sais pas comment il s'appelle le Pokémon, de le... le requin. Capturer les Pokémon, il faut que je... je rentre dans sa bouche. Ah, juste à côté. Ah bah non <rire> On va pas les avoir les trois Pokémon, enfin Ah ça y est, on oh, s'en a rien fait, peut-être fallait que je touche un autre truc avant, y'a yeah, Pikachu, putain t'as rien foutu <rire> On va, on va se taper encore un game over là C'est cadeau ça, ça c'est bien ça. <rire> Alors ah, c'est cadeau, faut que je le capture quand même, faut que je le touche. Ah ça y est, c'est bon. pas trop galéré. Yes, Il Mais trop mignon Negapi en plus. Bon ce qui serait bien c'est d'avoir le troisième quand même. C'est ma dernière vie là. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Je serais un peu plus rassuré si j'avais une vie de plus. N'est plus disponible. Ah, il y a un reptentiel, quoi. Euh, pas reptentiel. Comment il s'appelle lui déjà Oh là là, mais je le sens en plus. Terra Voilà. Reptentiel, n'importe quoi. <rire> pour la vidéo C'est parti ah, En plein pinball faire ça c'est chaud Je filme avec mon téléphone Mais Pikachu non t'aurais dû le faire là <rire> C'est pas vrai Mais Regarde ce qu'il m'a foutu en l'air Non pas Game Over Oh j'ai pas capturé le troisième C'est la faute de Pikachu Il a pas fait son travail Bon bah voilà, ma foi, le jeu est plutôt bien. Il ressemble beaucoup à l'autre. Euh, après l'autre, je m'en souviens plus trop, parce que ça fait des années que j'ai pas joué. Mais euh, ouais, il me semble que c'est à peu près pareil. Hein. Donc voilà, bah le jeu il est bien. <rire> que dire de plus Un jeu de plus pour ma collection Pokémon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire partager, liker, à vous abonner, et on se retrouve très très très très très vite pour un prochain let's play. Salut tout le monde Et peut-être qu'on refera Pokémon Pinball un de ces 4.